Alan, et je veux aussi remercier Olivier qui m'a accompagné pour toute la FUP parce que l'organisation est vraiment top. Euh, donc déjà coucou, euh, ce qu'on va voir nous aujourd'hui, on va aller au marché, faire un peu, voilà nos petits marchés, piocher à droite à gauche dans certains principes et voir est-ce que ça peut en fait nous faire du bien d'élargir un peu nos horizons et de connaître en fait pas mal de choses. Alors avant de commencer, il paraît que ça se fait de se présenter, donc voilà, même si tu l'as fait à la je vais refaire. Je m'appelle Benjamin Rambo, alias Béram, je travaille chez Kino, je suis ingénieur PHP, et vous avez plein de liens, pour ceux qui sont intéressés ou pas, n'hésitez pas. Euh, petit disclaimer, donc je suis obligé de, pour la blague, désolé, disclaimer, euh, je n'ai absolument rien inventé de ce qui se dit dans, cette, dans ce talk-là, voilà. je vais rabâcher des choses qui existent depuis très longtemps, des choses qui existent depuis même les années 50. Donc Moi, je n'étais pas né, je ne sais pas s'il si y a des gens qui étaient le cas, mais moi, je n'y étais pas. Euh, on ne va pas faire de liste exhaustive, grosso modo, de tout ce qui existe. Euh, par exemple, on va parler du, du, bah, du DDD, mais on ne bon, va pas regarder tout ce qui existe dans le DDD et se dire ça, ça peut être bien prendre ou pas. Je pense que leur alerte tout, donc on ne va pas le faire, on va juste regarder quelques exemples. On va survoler des choses, parfois c'est des exemples bateaux, et potentiellement, voilà, je suis désolé pour ça, mais stock peut peut-être énerver des gens, euh, on va parler donc de domaine Drive Design, mais sans vraiment l'implémenter 100%. Et ça arrive peut-être que dans certains cas, on va peut-être déformer certaines choses pour rentrer dans notre cas à nous. C'est possible. Alors, on va commencer par un petit quiz qui est tout simple, parce qu'il y a une question, c'est que veut dire ce mot-là en haut Il n'y a qu'un seul mot. Euh, donc, j'ai entendu quelqu'un devant dire que c'était euh, « since » depuis en anglais. Eh bien oui, mais non. Parce que pour moi, c'est ça, ce truc-là, c'est une sens. D'où je viens Désolé. Voilà. D'où je viens, je passe pas la serpillère, moi je sens. Voilà, ceci est une sens. Vous dites, le mec il est taré, il a pas compris où il est, vous inquiétez pas. Même si je suis fou, c'est logique. Euh, un même mot, voilà, n'a pas le même sens selon le contexte donné. Donc euh, si jamais vraiment vous me croyez pas, allez parler de vos gosses au Québec, c'est pas la même réaction qu'en France, hein, clairement. Mais on peut même aller plus loin dans plein de choses. Hein. Un même mot n'a pas le même sens euh, selon l'époque, euh, selon tout ça. Hein. Donc euh, vraiment, le contexte est important. Parce que si moi, je lève la main, bah, tout le monde s'en fout en fin. <rire> Donc c'est un peu con. De manière générale, le contexte, c'est important. Que vous commenciez un projet, euh, que vous récupérez un projet, vous êtes au milieu n'importe quand, le contexte c'est quelque chose d'ultra, d'ultra important. Euh, Est-ce que vous allez faire les mêmes choix si... Bah, vous avez un marché selon la maturité, est-ce qu'il faut sortir quelque chose de plutôt très vite Est-ce qu'il faut avoir des fonctionnalités très particulières bah, Vous n'allez pas faire les mêmes choix. Et selon les choix que vous allez faire, bah, ça va encore modifier le contexte. Et encore une fois, vous allez devoir réfléchir, ainsi de suite. Typiquement, si jamais un jour, je ne sais pas, vous voulez bah, coder le cardal d'un OS, il voilà, y en a que ça amuse, moi c'est mon cas, bah, personnellement, je ne vais pas choisir PHP. J'adore ce langage. Mais de mon expérience, ce n'est pas forcément le plus adapté. Mais là, c'est mon expérience. C'est-à-dire que l'équipe, de manière générale, que vous allez pouvoir avoir sur un projet, va changer aussi ce contexte-là. Ça va être important de la prendre en compte, selon bah, leur expérience sur une techno particulière, leur expérience dans de la conception, mais leur envie. Euh, perso, vous me parlez d'un projet sur de la crypto-monnaie, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas la bonne personne. Donc tout ça, ça rendre en compte, quand vous faites vos choix, et derrière, bah, on aimerait bien éviter d'avoir des choses trop overkill. Et grosso modo, là, dans ce cas, bah, on ne sait pas ce que c'est le Graal. Euh, on n'a aucune idée s'il est enterré. Donc on a vraiment aucune idée s'il est enterré sur le sol de Bretagne. C'est peut-être un peu overkill de se dire, bon allez, YOLO, on y va, on creuse partout. A contrario, vous savez ce qu'est le Graal. On va dire que c'est un bocal à anchois, parce que moi j'aime beaucoup cette phrase. Et bah, vous savez éventuellement qu'il est dans la cour du château. Là, dans ce contexte-là, ça peut être intéressant. Ça peut vraiment être un cas où, bah, pourquoi pas Là, dans ce cas-là, on voit que, bah, selon les choix que vous allez faire, on ne va pas être dans la même complexité. Ça ne va pas ramener les mêmes complexités et les mêmes problèmes. Euh, dans un projet, vous avez grosso modo trois types de complexité environ. On va avoir la complexité essentielle, donc ça, c'est la complexité du problème à résoudre. Je pense qu'on est tous d'accord que, pour le bloc de mon chat et pour euh, une application bancaire, on n'a pas forcément la même complexité. Ça, c'est vraiment la complexité de base. Ensuite, toutes euh, les solutions qu'on va choisir, tous les choix qu'on va faire, ça va bah, être présent. Et ça, c'est la complexité obligatoire. C'est vraiment toutes les choses qui sont nécessaires pour qu'on puisse faire avancer le projet et répondre à la problématique de base. Ensuite, on a ce petit truc là, le bulldozer. Bah, Ouais, la complexité financière. au final, bah, tout ce que vous avez mis dans le projet, mais en fait, vous n'en avez pas besoin, bah, c'est ce truc-là. Pour le bloc de mon chat, est-ce que j'ai vraiment besoin de Kubernetes Franchement, j'ai des doutes. Alors que dans certains projets, c'est vraiment pertinent potentiellement. Et donc là, on se retrouve que bah, on a quand même beaucoup de choix à faire, on a plein de choses à voir, on a énormément de connaissances à avoir, et dans souvent, bah, on ne peut pas utiliser tout en entier. Ce n'est pas forcément pertinent tout le temps. Pour éviter, voilà, on retrouve, moi personnellement, mon yaourt, je ne le mange pas avec un bulldozer, je n'ai pas essayé mais je pense que je vais me faire mal si je le fais, je pense. Derrière, là, ce que je vous propose maintenant dans cette partie, c'est d'essayer de voir juste, on va survoler, mais vraiment survoler rapidement, euh, trois principes et de voir bah, qu'est-ce que ça peut nous amener, euh, mais vraiment, on va faire ça vite. Enfin, je vais essayer, je ne vous garantis rien. Alors, on va commencer par l'architecture hexagonale, autrement appelée ports and adapters. La logique de ce truc, l'idée, c'est que vous avez une boîte noire dans laquelle, euh, à l'intérieur, vous avez votre logique, et pour communiquer avec le monde extérieur, que ce soit entrée ou sortie, bah, vous allez brancher des adaptateurs dans des ports. Et donc là, je ne parle pas de l'animal, s'il vous plaît, vous faites pas de mal aux animaux. Merci. Donc, Grosso modo, c'est ça. La logique, le domaine, tout ça, il est isolé du monde extérieur. On est content parce que, bah, si jamais on veut tester ce qu'il y a dans notre hexagone, c'est ultra simple au final, puisqu'on donne des choses en entrée, on regarde ce qui a en sortie, et puis on est content. Si on continue notre voyage, et qu'on parle un peu maintenant de programmation fonctionnelle, alors je vous rassure, je ne parlerai pas de monade, je n'ai pas envie de me chier nationnellement là-dessus, donc je n'en parlerai pas. Euh, je vais essayer de donner une... une... Une définition un peu ennuyeuse parce que c'est trop long sinon à expliquer. La programmation fonctionnelle, c'est un paradigme de programmation dans lequel on va appliquer et composer des fonctions un peu de la même manière que les maths à fond pour bah, résoudre des problèmes. Et le nom de programmation fonctionnelle, vous, vous doutez bien, on a des fonctions. Un des piliers de la programmation fonctionnelle, donc, c'est les fonctions pures. On vous en a déjà parlé hier. Une fonction pure, c'est une fonction qui va être idempotente, donc c'est-à-dire que bah, on va vous donner toujours avec les mêmes entrées, vous aurez toujours la même sortie. Et elle n'a pas d'effet de bord. Donc une fonction pure, bah, c'est super cool à tester. et En plus, quand on compose des fonctions pures entre elles, bah, c'est toujours super cool à tester. C'est déterministe, on est super content. On a bon, un, une autre idée dans la programmation fonctionnelle, mais qui n'existe pas que dans la programmation fonctionnelle. Hein, vous avez tous entendu parler de l'immutabilité. Alors imaginons un langage dans lequel... Euh, nos entiers voilà, seraient des objets, et pour faire 1 plus 1, vous devez faire ce truc-là, appelé la méthode add. À quoi vous attendez que 1 est égal, et à quoi vous attendez que 2 est égal Perso, mais après ça reste mon, mon avis, je m'attends que 1 est égal à 1 et que 2 est égal, est égal à 2. Voilà, je ne m'attends pas quand je fasse 1 plus 1, que je redéfinisse la valeur de 1. Mathématiquement, ça va poser des, un, peu, un peu des problèmes, et on va se retrouver dans un, un peu bordel si 1 plus 1, c'est plus est égal à 2. Continuons encore et parlons forcément de value objects immutables. Alors, s'il y a des gens qui font déjà la programmation fonctionnelle, vous avez très certainement envie de me taper, parce que oui, il n'y a pas de value objects dans la programmation fonctionnelle. Il se trouve que dans les langages purement fonctionnels, on va tout simplement parler de variables immutables. On fait du PHP et pour créer nos types, on utilise des classes. Donc là, ce qui pourrait se rapprocher le plus dans ce cas-là, c'est les value objects. Dans notre cas, les value objects, ça va être sympa, bah, parce que plutôt que d'avoir un, un string, donc euh, type primitif, on peut savoir que maintenant, on a vraiment une URL, et donc c'est une vraie URL, on sait qu'elle est valide, il euh, y a toutes ces infos, avant, que c'était valide ou pas, on ne sait rien, en fait. j'ai un string, ça pourrait être écrit poney, est-ce que poney est une URL valide Ce n'est pas moi qui vais juger, je vous laisserai lire l'RFC. Derrière, mais c'est marche pareil, avec une adresse, hein. plutôt que d'avoir trois pauvres champs sur votre entité, vous dites vous dites, vous-même, hein, comme, comme d'un comme dans un accord avec vous-même, ça, c'est une adresse, bah, vous pouvez très bien faire un value object, adresse, et puis ça marche très bien. Euh, si ça vous intéresse de comment éventuellement, voilà, pour avoir une idée comment on peut faire, mais il y a plein de manières, hein, bah, vous mettez votre adresse et vous avez 0,7 heures. Le but, c'est que ce soit immutable. Et si vous voulez créer une adresse à partir d'une autre, vous pouvez utiliser ce qu'on va appeler des withers, et on va retourner justement une nouvelle instance. Donc là, dans cet exemple, euh au début, je suis dans un resto, je change de lieu, je suis dans un magasin de musique, mon resto existe toujours, hein. c'est comme dans la vraie vie, il n'a pas, pas été supprimé. L'idée, c'est aussi ça. Continuons et maintenant, parlons de s'isoler de nos I.O., donc des input output euh, des entrées-sorties. Donc s'isoler des entrées-sorties du monde extérieur, ça vous parle peut-être, parce qu'on l'a déjà vu, c'est l'architecture hexagonale, c'est quasiment pareil. Bah, là aussi, ça partage en fait quelque chose, on retrouve un truc qu'on a déjà vu. Et je vais terminer avec la programmation fonctionnelle pour vous parler de ça, tout simplement. C'est-à-dire qu'on l'a vu, PHP, bah, ce n'est pas un langage purement fonctionnel. C'est un langage multi-paradigme. Et donc, bah, n'essayez pas de forcer un truc qui ne va pas. Utilisez tout simplement le paradigme qui va vous permettre d'avoir la chose la plus lisible, la plus maintenable, la plus testable, la plus performante. Vous avez le choix, en fait. Donc, euh, servez-vous-en de ce choix. Parfois, c'est chiant, parce que forcément, si vous voulez faire 100% de la programmation fonctionnelle, j'ai envie de vous dire, changez de langage. Et ça peut être ultra sympa justement de voir un autre paradigme dans un langage qui va vous permettre d'y aller 100% pour y apporter bah, d'autres possibilités et parfois vous simplifier la vie. Maintenant, parlons un peu de domaine driving design. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc de base Parce que ça existe depuis très longtemps. Avant le livre de Eric Evans, le blue book, hein, ça existait même. Ils en faisaient, ils appelaient bah, ça le domaine driving design tout simplement. C'est une philosophie pour gérer des domaines complexes. Donc là, vous vous dites théoriquement, bah, si je n'ai pas de domaine complexe, ça ne sert à rien, et vous avez raison, parce que si vous essayez de faire du DDD dans un cas où vous n'en avez pas besoin, je reprends hein, mon, ma petite image de, oui, vous allez manger un yaourt avec un bulldozer. C'est vraiment ce que vous allez faire. Au cœur de la philosophie du domaine Drive Design, on va retrouver, en fait, on va modéliser notre domaine, donc on a la, la réalité et on va la modéliser, on va vraiment modéliser notre domaine. Et pour ça, on va vouloir que notre modèle soit le plus riche possible. Alors attention, riche, ça ne veut pas dire fourre-tout, ça ne veut pas dire on met tout et n'importe quoi dedans. Si jamais vous devez créer une application pour aider les gens à faire un je sais pas, design des voiles de bateau, par exemple, bah, y incorporer à l'intérieur toutes les manières possibles de faire des nœuds marins, ça vous sert à rien, donc on ne va pas le mettre dans notre modélisation. On va vouloir que notre modélisation, pareil, on veut se concentrer dessus. Domain Travel Design, on se concentre sur le domaine, donc on veut vraiment le modéliser. Donc Pour ça, on veut que tout ce qui se passe à l'extérieur, on s'en fout, on veut pas y penser. Bah, cette notion d'isoler, voilà, ça fait la troisième fois qu'on l'a vu, je pense que c'est plutôt pas mal. Euh, dans la suite, on va vouloir que donc notre modèle, dans notre modèle, on va voir que notre domaine soit le plus explicite possible. Ça, ça va nous permettre d'avoir le domaine explicite dans notre code. Ça va nous permettre de plus facilement communiquer tous ensemble. C'est plutôt pas mal quand on se parle, qu'on se comprenne dans une même équipe, que ce soit vous soyez l'expert du domaine, que ce soit vous soyez tech, n'importe quoi. Je pense que parler et communiquer tous ensemble et se comprendre, c'est plutôt une bonne idée le truc c'est quand vous voulez implémenter le domaine driving design après bah, vous vous rendez compte que euh, pff, oh là là c'est lourd mais c'est complexe c'est normal c'est pour bah, gérer des domaines complexes donc là c'est deux schémas voilà, qui viennent du euh, livre de Eric Vance le blue book il y en a d'autres dedans hein, dans lequel bah, on peut déjà voir que c'est un patchwork de plein de choses c'est vraiment composé d'énormément d'éléments qui sont parfois très simples parfois un peu complexes et ils ont déjà fait une démarche où on va se dire « Ok, pour l'implémenter, on peut faire ça, ça peut être ça, ça peut être cool. » Plein de choses comme ça. Le truc, c'est que tous ces genres de choses là-dedans, c'est limite des détails d'implémentation. Et euh, vous avez la version de Eric Evans, vous avez la version de Vaud Vernon, vous avez la version de Jean-Michel, vous avez la version de Jeanne, il y en a plein. Voilà, tout, chacun a sa version du domaine Drive Design, puisque c'est une philosophie. Et derrière, de base, vous avez juste des implémentations, des genres de frameworks. Dedans, pour ceux qui arrivent à lire, on parle dans ce schéma de layer d'architecture. Bah, en vrai, on s'en fout royalement, et dans le bouquin, c'est bien dit, hein, on s'en fout, l'intérêt, c'est que ce soit isolé. que Vous faites de la clean architecture, de l'inarchitecture, architecture, de l'architecture hexagonale, et on en passe un truc maison, on s'en fout, l'idée, c'est que ce soit isolé. On peut retrouver d'autres concepts hein, qu'on connaît déjà, en haut, on voit qu'il y a les side effects free functions, ça ressemble pas mal aux fonctions pures, non, je, enfin, si. Donc bon, c'est déjà quand même un patchwork de plein de choses. Quand vous faites du DDD aussi, vous vous rendez compte quand on apprend que parfois il y a des choses un peu complexes à voir, c'est qu'il y a tellement de détails d'implémentation qu'on commence à tomber sur des impressions qu'il faut faire du CQRS pour faire du DDD. C'est faux et il n'y a pas besoin de faire de l'event sourcing aussi pour faire du CQRS. Toutes ces choses-là, en fait, c'est juste que bah, c'est plein de détails d'implémentation et faire énormément de, de lecture et de compréhension là-dedans sur c'est quoi derrière, en fait, qu'est-ce que j'essaye vraiment de faire, gérer des domaines complexes. Là-dedans, dans ce truc, on a quand même... Bah, un un truc assez important qui revient souvent quand on vous parle de DDD, c'est ce terme un peu barbare, l'ubiquitous language. Perso, la première fois que j'ai vu ce terme, avant de lire la définition, je n'avais aucune idée de quoi allait me parler. J'ai lu la définition, et en fait, bah, c'est un langage commun dans un contexte donné. Donc perso, je vais arrêter de dire ubiquitous language, et là, je vais juste vous dire un langage commun dans un contexte donné. C'est un peu plus long, mais perso, moi, je vais comprendre, et je pense que vous aussi. Donc, cet ubiquitous language, pour vous rappeler, hein, un même mot n'a pas le même sens dans un contexte donné. Vous vous rappelez la sens, mais imaginons, un même mot n'a pas le même sens en fait, dans un même métier. Prenons notre métier. Si je vous dis query, bah, en fait, si je ne vous parle pas de SQL ou de HTTP, vous savez comment de quoi je vous parle. Perso, moi, j'en ai aucune idée de quoi je vais parler à ce moment-là, sans un peu de contexte. Ce langage commun il n'arrive pas comme ça du ciel et il n'est pas imposé par des gens. On va le créer tous ensemble, dans un, en, en équipe, avec les experts du domaine, les devs. Toutes les personnes qui interviennent dans l'équipe vont nous permettre de créer ce langage. En créant ce langage, il y a des choses comme l'event-storming ou ce genre de choses. Je continue le name-dropping, hein, vous, vous allez vous amuser derrière à lire tout ça. Bah, on va se rendre compte qu'on va, en fait, va aller vraiment pousser le besoin. Au début, la personne elle arrivait avec son idée, mais elle ne savait peut-être pas trop. En communiquant et en se comprenant, c'est ça qui est beau, c'est qu'on se comprend. Derrière, on arrive à pousser le, la logique de plus en plus loin et tout le monde, nous, on arrive à comprendre, lui, il arrive à aller plus loin, on arrive à le pousser plus loin, et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. En plus, derrière, ça veut dire que si vous utilisez ce langage commun dans votre code, bah, c'est cool, puisqu'on reste à la philosophie, c'était explicite en plus, il me semble. C'était ça, ouais, ouais c'était bien ça, explicite. Mais on a d'autres manières de rendre explicite ces chose là avec notamment, bah, on a parlé donc de ce fameux langage commun, on peut utiliser, on retrouve des, un peu nos amis, les value objects, c'est possible de les utiliser dans certains cas, donc là, bah, voilà, maintenant, nos, nos objets auront un sens métier, nos variables vont avoir un vrai sens métier, en plus d'être valides, on va savoir ce qu'on ce qu attend. Euh, on peut s'amuser à trouver, par exemple, des choses très, très simples. C'est pour vous dire à quel point c'est bateau, hein. c'est que cet exemple, il, il est pourri au final. Hein. On, a, on a une entité article, et pour la, la publier, on sait qu'il faut c'était le statut à publish, il voilà, faut que le statut soit publié, et il faut qu'elle ait une date de publication. Bah, plutôt que de mettre ça partout, on peut tout simplement bah, faire un mutator ce qui est explicite sur notre entité. C'est simple, c'est efficace. Maintenant, quand je lis article publie, je sais ce que c'est, j'ai qu'une seule source de vérité. Donc c'est parfois des choses assez, assez simples à mettre en place. Je pense que ce qu'on se peut se dire là déjà environ, bah, c'est qu'on a survolé juste vraiment ces trois principes, parce que derrière sur la promotion fonctionnelle, le DDD, même l'architecture hexagonale, vous tapez ça sur internet, vous verrez des milliers de pages, c'est long, il y a plein de choses, il y a plein de bouquins qui sont écrits et on pourrait faire des milliers de talks là-dessus. Hein. Donc on est juste survolé. On a déjà vu quand même qu'il y avait pas mal d'idées entre eux qui étaient partagées. Qu'est-ce qui nous empêche nous-mêmes d'aller piocher dans ces choses-là pour convenir à nos cas, à nous, dans certains, dans, bah, dans certains cas. Et c'est là où on arrive à la partie un peu de notre use case. Donc, on va volontairement prendre un cas dans lequel, si on veut faire du domaine drawing design ou de la programmation fonctionnelle, bah, on ne pourrait pas. Vraiment, on va essayer de prendre ce cas-là. Pour ça, on va essayer de quand même de garder en tête que même si on ne peut pas faire du domaine driving design, on peut rester focus sur le domaine de notre application. Pourquoi est-ce qu'on code cette application Quel est le problème que l'on veut résoudre On ne fait pas ça juste pour le fun en général, on a quand même un vrai besoin derrière, une vraie utilité. Donc restons focus là-dessus, gardons bien ça en tête. On va partir du principe que le framework aurait été choisi, est un framework qui est pertinent et vraiment celui-là qu'il aurait fallu utiliser pour répondre à cette problématique avec laquelle l'expert du domaine est arrivé. Donc, on va essayer de ne pas se battre contre notre framework sans arrêt. Ça va éviter de nous faire perdre du temps, ça va simplifier les choses. Et justement, bah, restons simple, Franchement, restons vraiment le plus simple possible. Et donc, sans plus attendre, ce use case, ça va être une application Drupal. Alors, pourquoi Drupal, justement, c'est-à-dire que euh, si vous essayez de faire vraiment du domaine drive design, de la programmation fonctionnelle, ou l'architecture hexagonale, mais du CQRS et plein de choses, hein, derrière, voilà, je ne vais pas tous les faire, ça n'aurait limite pas trop de sens. Vous allez vous battre contre le framework sans arrêt, ce serait à la fois ne pas comprendre les intentions de ces différents principes, mais à la fois ne pas comprendre les intentions du framework. Donc, Drupal, c'est une... un mélange, c'est un genre de, de, de Content Management Framework, okay, CMS, dans lequel on va faire un mélange entre une application plutôt orientée RAD, voilà, Rapid Application Development, et un mélange entre ce côté orienté low-code pour que des personnes qui ne soient pas dev puissent créer des applis, et en même temps, un mélange pour que bah, si tu es dev et que tu veux créer des choses pour que les, bah, les personnes puissent faire du low-code, tu peux et en même temps, tu peux faire des applications très poussées. Donc, C'est un mélange un peu chelou, et dans lequel, en plus, quand vous voulez dev, bah, clairement, il va aller dans sa direction, et ce n'est pas celle du domaine drawing design, clairement. Si vous ne me croyez pas, on va juste prendre un cas euh, assez basique, on va, on va reparler de notre isolation, voilà, de notre domaine modèle, dans l'architecture hexagonale, tout, tout sera hein, voilà, dans notre isolation. Alors, Drupal, au niveau de son ORM, il va davantage tendre vers le pattern Active Record que Data Mapper. Ça, ça implique que bah derrière, on a un sort de couplage entre notre entité et notre source de données. C'est un peu un problème parce que quand on a un modèle domaine riche, au final notre entité elle peut être construite à la base avec plusieurs informations qui vont venir de plusieurs sources de données. On s'en fout de la source de données théoriquement. Dans le cadre de Drupal, en plus, c'est qu'on est totalement couplé à notre conteneur d'injection de dépendance. C'est-à-dire que là, le article create, si je voulais le faire pour tester ma petite méthode publish qui ne fait pas grand-chose dans un test unitaire, bah, je pourrais même pas tant que mon conteneur d'injection de dépendance n'est pas buildé, et ça, c'est fait au runtime pour plein de raisons. Donc, et en plus, on est totalement couplé à notre source de données. Donc là, on pourrait se dire, bah, dans tous les cas, nous, on voulait s'isoler même du framework parce qu'on essaye de faire du DDD, on s'isole de toutes les problématiques, blabla. Bla. Donc on voudrait peut-être totalement s'isoler de Drupal et donc ne pas utiliser une entité Drupal. Donc, On pourrait imaginer peut-être on a une entité de domaine d'un côté, une entité Drupal de l'autre, et enfin un mapping sans arrêt entre les deux. C'est possible dans certains cas, si vous faites que ça, à tester, mais je pense qu'on va vite, vite, vite, vite arriver à énormément de blocages pour avoir essayé en tout cas. Donc non, on a quand même des alternatives, on n'est pas obligé de juste faire des concours de paix on a quand même des, des possibilités derrière, c'est qu'on peut toujours s'isoler notre framework tant qu'on ne le combat pas. Tant qu'on ne va pas tout le temps au combat contre lui, c'est possible. Donc là, je vais vous parler tout simplement d'une du, du, feed qu'on qu a vraiment développée où c'est un évaluateur du nombre de naissances. C'est-à-dire qu'on lui donne énormément de données en entrée, voilà, et en sortie, ça doit évaluer le nombre de naissances qui sont prévues dans les X prochains mois. Au bon, final, cet évaluateur en lui-même, où sont stockées les données, et il s'en fout, enfin, vraiment on s'en tamponne la nouille avec une babouche, mais totalement. Donc derrière, cet évaluateur en lui-même, on pourrait le mettre dans une à part, on pourrait le mettre dans un microservice, dans le langage que vous voulez, si vous voulez vous complexifier la vie, mais vraiment, on s'en fout réellement. Il est isolé, les données, lui, on veut, il veut juste qu'on lui donne en entrée et vous donner un résultat ou pas, mais ça fait autre chose. Si on continue dans, ce, dans, cette, dans cet exemple-là, nous, au début, donc voilà, tout ce qui est dans le domaine, c'est l'évaluateur qui pourrait être dans une libre à part. Au début, on avait euh, le besoin de tout simplement faire ça bah, dans un job. Bah, C'est-à-dire que c'est fait toutes les nuits, et puis c'est fait donc, en CLI, c'est stocké quelque part. Bon. Euh, D'où viennent les données, où est-ce que c'est stocké C'est pas son problème, l'évaluateur, lui, tout ce qu'il veut, c'est vous donner la réponse. Et un jour, on, on a un admin qui a voulu pouvoir faire, se projeter un peu et vouloir faire ça bah, dans son back-office, dans son admin, bah, là, pareil, on, on reste isolé au final de nos entrées, cet évaluateur lui en lui-même, on s'en fout. Il s'en fout royalement d'où viennent les données. On a là, hein, donc, euh, le Evaluate birth Number, on peut imaginer que c'est un genre de domaine Service, pour ceux qui ont envie d'aller chercher ce que c'est, dans lequel on va lui donner en entrée nos, nos données complexes, et en, et en sortie. Alors, je vous avais dit qu'on ne parlait pas de monade, désolé, mais au final, le résulte, on pourrait dire que c'est une EtherMonade. Monade. Bon, dans la réalité, c'en est une, c'est pour ça que je vous le dis, mais parenthèse finie. Et en plus, c'est que là, on est, on est heureux parce que notre number c'est aussi une fonction pure, donc c'est ultra simple à tester. On est totalement isolé. Donc comme quoi, on n'est pas obligé de faire des concours de paix, si on réfléchit un peu, il y a certains cas où ça peut être pertinent quand même de s'isoler sans qu'on combat tout. Euh, on revient à notre idée de notre justement langage commun dans un domaine donné. Bah, C'est-à-dire que c'est... Qu'est-ce qui vous empêche en vrai d'essayer de bah, communiquer bien dans votre équipe Je sais pas, ça paraît logique, mais d'expérience, ça n'est pas forcément. Donc, ce n'est pas parce que vous ne faites pas du DDD que vous pouvez même faire de l'event-storming. C'est totalement possible, c'est quelque chose qui existe pour vous permettre de mieux communiquer, de sortir derrière des mots-clés, des besoins. Vous pouvez les mettre dans votre code pour que ce soit compréhensible par tout le monde, il y a zéro problème là-dedans, ça se fait très bien, et en plus, c'est cool, c'est que vous, maintenant, vos collègues, quand ils vous parlent, vous les comprenez, et vous, quand leur parlez, eux, ils vous comprennent. C'est plutôt assez sympa. Donc, qui dit de langage commun dans un contexte donné euh, bah, derrière, Forcément, il faut un peu parler du contexte. Donc là, sans forcément parler de bandit contexte ou de subdomaine, parce que j'ai vraiment pas envie de me faire taper dessus, euh, on peut très bien s'en inspirer pour essayer bah, d'avoir des limitations quand même assez claires entre certaines features. Alors, à, du coup, ma droite, voilà, c'est assez compliqué. Donc à ma droite, ici, vous avez l'arborescence standard d'un module Voilà, il n'y a rien à dire, c'est classique, il rien, rien de plus à dire. De l'autre côté, bah rien ne vous empêche d'essayer de faire un truc comme ça, où je pense que vous ne savez pas du tout quelle est cette appli, vous avez déjà à peu près une idée des features qui sont dedans. C'est assez sympa, ça permet de... En plus, si on utilisait les termes du langage commun qu'on a vu avant, tout le monde s'y retrouve, c'est plutôt cool. Et on n'a pas besoin de combattre le framework pour ça. Alors, ceux qui font du Drupal dans la salle euh, vont me dire tu bluffes parce que Drupal il impose que euh, certains namespace soient dans des endroits précis, donc les dossiers doivent être à la racine du SRC, blabla. Je vous répondrai euh, tu bluffes pour la simple et bonne raison que si on regarde comment euh, bah, le kernel il compile notre conteneur. Alors déjà, il n'y a que trois namespaces qui sont obligatoires à être normalement à la racine de, de, de SRC. Ça va être Entity, Plugin et Elements. Il y en a que trois. Tout le reste, vous faites ce que vous voulez avec. Et vous, il suffit d'une petite compiler pass de 20 lignes et c'est fini. Vous faites ce que vous voulez. Donc derrière, là, on n'a pas, c'est vraiment pas battu contre notre framework. On connaît notre outil. Je vous conseille de connaître votre outil. Sinon, vous allez vous couper avec le couteau. Ça va vous faire mal. Donc Vraiment, en connaissant notre, notre outil, on sait que derrière Drupal, il y a, voilà, il y a, bah, il y a les composants Symfony, il y a l'injection de dépendance, on voit comment ça fonctionne, on sait comment les choses, on creuse un peu le sujet. Et après, derrière ça nous permet d'avoir plus de choix pour nous simplifier la vie dans des cas vraiment euh, bah, quand on a besoin de ces choix-là. Euh, dans la suite, continuons dans notre petit cas pratique et Maintenant, voyons un autre cas. Donc, ça, c'est pareil, un truc déjà vu sur un projet Drupal, à mon avis, très souvent pour ceux qui en ont fait. Vous avez, votre expert du domaine vous dit, un article a une catégorie, une catégorie a une couleur. La phrase semble assez simple. Et à la fin, quand on regarde comment ça a été à peu près implémenté, donc le truc qui est avec le YAML là, c'est là-dedans où, où vous donnez bah, les valeurs qui sont autorisées pour être des catégories. Donc, on a fou et barre. Et ça, Comment c'est fait là maintenant, de, là maintenant Ça veut dire que c'est stocké en base de données et vous avez zéro idée de vraiment lesquelles sont les valeurs autorisées tant que vous n'allez pas piocher dans la base de données, donc dans votre code. C'est assez chiant parce que quand vous faites le article gatefield category value, là vous ne savez jamais s'il bah, y a quelqu'un qui s'est amusé avec la base de données, qui a un, inséré un truc n'importe quoi, bah vous pouvez vraiment avoir n'importe quoi, ce qui est un peu chiant. Mais derrière, on a un autre problème vraiment là-dedans c'est que pour savoir que notre article. À une catégorie et que notre catégorie une couleur, il faut deviner qu'on a un service qui s'appelle Article Manager. Bon, Déjà, on ne sait pas ce qu'il manage, au final, en vrai, parce que c'est clairement un objet il y a beaucoup trop de choses dedans. Il faut réussir à trouver la méthode qui s'appelle GetCategoryColor qui va vous récupérer donc bah, cette fameuse couleur. Et ça, ce n'est pas vraiment très parlant, en tout cas... Euh d'après moi, et en plus, cette méthode-là, elle est ultra chiante à tester. Derrière, on peut faire un peu mieux, je ne dis pas que c'est parfait, C'est clairement pas défensif en plus, là aujourd'hui, mais euh, c'est pour simplifier un peu les slides, donc c'est pas parfait, mais on pourrait faire mieux. Déjà, sans combattre notre framework, encore une fois, on oublie peut-être un peu l'interface de Drupal, et on regarde comment il est codé, on va remarquer qu'on peut très bien lui passer un callback pour lui donner les valeurs qui sont autorisées. Donc, déjà, ça peut être cool. Ensuite, bah, notre article est une catégorie. Rien ne nous empêche de lui mettre une méthode catégorie pour lui renvoyer une catégorie. Donc, là, catégorie, c'est un On pourrait appeler ça un value object. Je ne vais pas rentrer dans le débat enum value object, ce genre de choses. En tout cas, dans notre cas, ça, ici présent, ça nous convient. Donc, déjà, c'est cool parce qu'en plus, maintenant, quand on a une catégorie, on sait qu'on a une catégorie valide. C'est plutôt, plutôt assez sympa. En plus, on peut typer le fait que c'est une catégorie quand même assez intéressant. Et maintenant, quand on s'intéresse au résultat final, si maintenant je vous dis une arti un article à une catégorie, une catégorie, une couleur, c'est assez évident. Voilà. Je pense que si je faisais lire ça à ma grand-mère, elle arrivera à comprendre. Elle ne comprend pas l'anglais, mais je pense qu'elle arriverait quand même à repérer les mots et le fait que clairement, ça veut dire la même chose. Si on continue maintenant, je vous, je vous ai dit qu'il y en a un qui était plutôt simple à tester et l'autre non. En fait, le gros pataquès, euh, qui est en plus simplifié, c'est le premier test, et le truc tout simple où il n'y a qu'une seule ligne, où on pourrait se dire, est-ce que c'est pertinent de le tester bah, C'est la deuxième solution. Je vous laisse choisir ce que vous préférez. Continuons, et bah, on peut essayer de parler maintenant peut-être d'Application Service. Donc là, on en a un, où on va exporter les inscriptions à un workshop en CSV. Bah, J'ai juste besoin de lire le nom de la classe pour comprendre ce que ça fait, c'est quand même plutôt intéressant. Derrière ça nous prend une commande, donc voilà on a voulu faire semblant de faire du CQRS ou juste parce que peut-être commande ça nous parle, ça nous dit quoi faire et puis à la fin, euh, cette fois plutôt que, plutôt que de faire une monade, on a choisi de faire file ou euh, on renvoie une erreur. Là pareil c'est un truc au final c'est assez explicite de comprendre qu'est-ce qu'on qu qu fait. Je pense que dans l'idée de ce use case on a à peu près réussi à le faire, c'est-à-dire que à aucun moment, on a oublié plus ou moins le domaine de notre application, pourquoi on faisait cette application. À aucun moment, on, on s'est combattu, combattu contre notre framework. Donc On connaît nos outils de manière générale, donc bah, on sait quelles choix on peut faire pour, nous, pour simplifier la vie. Et justement, bah, on est resté quand même assez simple, ce qui est plutôt sympa. Ce qui veut dire qu'en conclusion, pour ce talk, je pense que c'est toujours intéressant d'apprendre, de comprendre surtout énormément de choses. C'est pas parce que vous êtes dans un contexte où, bah, par exemple, le domaine driver design, la programmation fonctionnelle, euh, un autre langage que le PHP, voilà, je vous encourage vraiment à aller tester plein de choses, apprendre plein de choses. C'est pas parce que vous n'en avez pas besoin de suite ou vous vous dites que vous n'en aurez même pas besoin dans 5 ans que ça va pas vous apprendre des choses que vous allez pouvoir réutiliser dans votre cas. L'idée derrière, c'est de pouvoir vraiment s'adapter à toutes les situations. C'est quand même plutôt pratique dans notre métier de pouvoir s'adapter. Ça reste le cœur de notre métier quasiment. Donc, c'est plutôt un truc assez intéressant, lire, comprendre tout un tas de choses. Je vous encourage très fortement à aller euh, être curieux et à faire tout ça. J'aimerais vous laisser du coup sur une citation qui vient du livre de Eric Evans. Le Blue Book, parce que même si c'est un livre qui parle de DDD, cette citation, je pense qu'elle est valable peu importe votre, si vous faites du PHP, peu importe votre langage, votre framework, votre typologie de projet, tout ça, je pense que ça. On s'en fout, parce que ça reste vrai dans, nos, dans tous les cas. Il n'y a pas vraiment de solution ultime qui existe à, toutes les, à tout, mais je pense que cette phrase, elle reste vraie dans notre métier, peu importe ce que vous faites. Essayons de faire la chose la plus simple qui peut fonctionner et soyons en amélioration continue. Faisons du refactoring continuellement, améliorons le design tout le temps, afin de vraiment arriver à quelque chose qui fit le vrai besoin. On revient sur cette notion du vrai besoin, où au début, bah, peut-être que, peut que la personne qui est venue nous, nous voir, elle ne savait pas trop. On l'a accompagnée là-dedans. Je pense que cette phrase résume assez bien. Donc, euh, Pour ceux qui en ont envie, un peu de lecture, voilà, parce que j'ai donné un peu beaucoup trop de noms, mais je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. N'hésitez euh, pas d'aller voir, parce qu'en en fait, il y en a plein d'autres, ça tenait pas sur les slides, et j'avais pas envie de faire de slides non plus. Et donc, bah, si vous avez des questions, n'hésitez bah, pas, que ce soit dans le couloir ou après, il hein, y a le joining d'un côté, l'open feedback pour, pour le forum. Et puis, bah, merci à vous. Merci Benjamin. On a quelques minutes pour des questions si vous voulez. J'avoue que je m'en mentirais si j'avais prévu que j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas de questions, mais bon. Bonjour, euh, super talk, très intéressant. Euh, je comprends bien, euh, surtout dans la dernière citation, le fait de faire des choses simples et puis éventuellement de les faire évoluer en même temps que le besoin du client. Euh, mais dans le cadre d'un projet un peu en on va rester dans du web, par exemple, un peu en agilité. Effectivement, on va faire une structure symphonie. si on est sur symphonie simple au départ. et va arriver un moment où les choses vont s'empiler, vont s'empiler, les va avoir de nouveaux besoins, on va les rajouter, et à la fin, on va avoir une structure très proche de la structure initiale de symphonie, mais dans contrôleur, il y aura 500 contrôleurs, dans entité, il y en aura 200, etc. Il va arriver le moment où on va peut-être se dire, on va créer des domaines, on va faire ce genre de choses. Dans quelle mesure, c'est évident de présenter ça au client, et de lui dire bah, écoutez, en fait, on va votre prochaine fonctionnalité qui normalement prend une demi-journée en fait on va prendre euh, trois mois parce qu'en fait on va tout refaire pour qu'on l'intègre mais de manière vraiment cool et visible euh, versus le coût que ça aurait coûté dès le départ de commencer dans du domaine driven pour euh, trois entités est-ce que enfin est-ce que c'est facile ou de alors, cette frontière en fait alors clairement non c'est pas facile euh, c'est plutôt quelque chose qui est fait avec euh, ben, si vous dans le cas d'un client où on va dire que c'est de l'apprentissage et vraiment de l'éducation au fur et à mesure. Euh, on a le droit de s'être planté, je pense que c'est même partie de notre métier, hein, plus on a d'expérience, enfin, pour moi l'expérience c'est juste que je me suis planté plus souvent que quelqu'un qui n'en a moins que moi, j'ai juste fait plus d'erreurs. Donc on a le droit d'être honnête, on s'est planté, euh, au début c'était pertinent, maintenant ça ne l'est plus, c'est peut-être pas une erreur au final, parce que si j'étais resté comme ça dès le début, bah, ça aurait été totalement convenu, maintenant, faut il faire, faut faire un changement. On n'est peut-être pas obligé de, de tout arrêter pendant trois mois. L'idée, c'est aussi d'y aller petit à petit. C'est comme... Alors, ça, c'est souvent une erreur que j'ai vue et que j'ai commise moi-même. Hein, on a un projet legacy, et on se dit, vas-y, on va tout refaire depuis zéro dès le début. Bah, en fait, le truc, c'est que le projet en lui-même, il a beau être legacy, il a quand même une valeur métier. Nous, notre taf, ça va être de comprendre cette valeur métier de la continuer et de faire uniquement des petites modifications au fur et à mesure. Donc on ne va pas tout arrêter pendant trois mois. C'est juste qu'on va avoir cette discussion de bah, aujourd'hui, euh, ça nous suffisait, maintenant on voit qu'il faut faire autrement, donc faisons autrement. De toute manière, c'est comme, euh, enfin, comme les le, le workflow Git ou tout un tas de choses comme ça. Ça marche à un instant T, le contexte évolue, il bah, faut changer. Si le client ne veut pas changer, et, à un moment donné, moi j'ai envie de lui dire, la porte, elle est là-bas, voilà, euh, si, si ça vous dérange, nous on en a d'autres clients, il n'y a pas de souci. Euh, on pense que c'est comme ça qu'il faut On reste dans un rôle de conseil. Donc, euh, y a, je pense qu'il n'y a pas de magie. Vraiment, là-dedans, euh, c'est de l'éducation. Il y a aller petit à petit et pas faire, euh, pas faire le côté, justement, feature freeze. Allez, on arrête tout. Parce que ça, on est sûr d'oublier des choses, on est sûr de se planter. On va refaire les mêmes erreurs qu'au début, de toute manière. Une petite question, si vous voulez. Plus de questions Merci pour la conf. Au niveau de la, la mise en place de DDD avec Symfony ou Laravel, mmh. est-ce qu'il existe des guides pour savoir comment commencer, comment démarrer un projet avec ces frameworks euh, Alors, il existe énormément de choses. Après, en Symfony, Laravel, pareil, il y en a beaucoup de qualité plus ou moins. Euh... Voilà quoi. Je ne vais, vais pas trop m'étendre là-dessus. Je pense que si vous voulez commencer, en fait, l'idée, c'est justement, c'est oublier Symfony, oublier Laravel. Comprenez les principes et voyez comment vous pouvez les implémenter, parce que ça va être propre à votre cas. Il euh, y a des projets, c'est notamment le cas en Java, où il y a des gens qui ont essayé de faire des vrais frameworks basés pour faire du DDD. C'est tout spécifique pour faire du DDD. On n'a pas ça en PHP. Et en fait, c'est une guerre interne entre plein plein plein plein plein de monde dans le DDD, parce que personne n'est d'accord entre eux. En fait. On regarde juste les gros têtes de pont qui font du DDD, ils ne sont même pas d'accord entre eux. Donc en vrai, y a pas de, de, de, quand on veut l'implémenter, il n'y a pas de choses, c'est comme ça qu'il faudrait faire. L'idée, euh, l'un des trucs basiques, si on va parler de DDD, ça va être l'architecture hexagonale, peut-être de commencer par ça, la comprendre. Et on va voir que là-dedans, l'un des manières souvent qui est fait, c'est bah, notre repository, ça va être l'interface. Voilà, si vous n'avez pas de repository, vous ne pouvez pas le faire, il va falloir vous trouver. Mais autre chose, quel est votre point d'entrée à chaque fois Quel est votre port au final que vous voulez faire Là, c'est plus... Il y a un des il y a un, c'est le blog là de, de Tépirin, qui a plein, plein, plein de choses sur la notion de DDD, d'architecture et tout ça, où lui, il va plutôt faire peut-être du C-Sharp, euh, ce, ce genre de choses, mais en comprenant vraiment toute la logique qui se trouve derrière, c'est beaucoup plus simple après à l'implémenter nous-mêmes. Parce que vous vous rendez compte, dans tous les cas, que dans tous les langages qui vont exister, personne n'est d'accord. Donc, dans tous les cas, tous les exemples que vous allez trouver, à chaque fois, vous êtes capable de dire, une fois que vous avez compris, ah oui, mais là-dedans, moi, je n'aurais pas fait ça parce que tout le monde ne va pas faire la même chose. Euh, merci Benjamin, c'est l'heure de la pause, ça reprend à 16h35. Merci.